La mission d'Yves Rocher, c'est de rendre accessible la cosmétique naturelle pour toutes les femmes sur la planète. Ce qui est super important à la culture de travail, ce que j'apprécie vraiment au quotidien, c'est la collaboration. Et puis en partageant chacun le meilleur d'eux-mêmes, on devient la meilleure équipe. Ce que j'aime particulièrement, c'est l'audace de se permettre, oser réussir. Ici, soit on réussit, soit on apprend. Une des choses les plus importantes pour nous ici, c'est qu'on s'amuse au travail. <rire> c'est super important. Euh, donc, le bien-être des gens. Puis, on le construit tous ensemble en équipe. La valeur la plus importante pour moi, c'est l'équilibre. Et c'est super important qu'elle soit bien, autant professionnellement que personnellement. Pour moi, c'est définitivement la meilleure compagnie qui existe. C'est une compagnie qui nous fait grandir, qui nous challenge, qui nous donne beaucoup de liberté pour s'accomplir. Et c'est une, euh, une marque qui a des valeurs très fortes, qui nous transforme et qui fait de nous euh, de meilleures personnes. La vie sociale chez Brochet, c'est quelque chose qui a été construit euh, par le temps depuis plusieurs années. Ça fait 33 ans qu'on existe, euh, puis les équipes ici tiennent ça beaucoup à cœur. J'aimerais dire à mes employés, à mon équipe, qui est encore une fois la meilleure au monde, que si je suis un bon boss, c'est grâce à eux. C'est eux qui sont les meilleurs dans leur travail, puis si aujourd'hui euh, je suis directrice générale, je considère ça vraiment comme une chance puis une fierté de l'être.